Coucou Youtube On vient de rentrer la plus grosse game en duo versus squad avec le Saxy. Il y a plus de 15 000 de dégâts pour certains Je vous laisse regarder ça, Pensez à liker, commenter Exploser le post-blog Bisous Imagine toi, t'as 150 viewers Il y a un mec qui arrive sur le il te propose 200 subs pour que t'écrives code Saxy sur le front Toi tu l'aurais fait pour 200 subs Franchement moi je marque code Saxy sur mon front là tout de suite Ah bah direct je suis tombé sur un abruti, moi, gros. Il voulait pas. Ouais, il s'en battait les crues de, de 200 subs. Il était mieux que ça. Ah ouais. Ce chien, gros. Bon. Orbi, il pourrait faire plein de choses pour 200 subs. Pardon T'inquiète. Je suis là, mec. Épopiète. Okay, C'est un JTDR, Saxie. Un JTDR Ouais. Ça va pas l'air sympa, ça, J JTDR, trop 32 mètres à gauche Dans le superstore Là devant ouais Oh, ah oh putain à ma aussi. droite y a du monde attends Y'a un mec qui vient de courir à ma droite je crois Ah ouais moi à ma droite y a du monde mec hein. J'arrive Que tu vas les défoncer, je sais pas pourquoi. Y'a un hélicoptère plutôt bas, fais attention. Je te le craque, je te le craque. Tombé. C'est fini. Oh. Nice. Bien joué, chaud. Merci, lapin. Tu vois la quiche T'es ma cousin, T'as vu Il y a du monde. Ah, ah non, ils sont tentés, t'es devant moi, ah, ah. Étaient... Bonne nouvelle, t'as pris de l'argent avant de partir. Euh, ouais, ouais, t'inquiète. T'as une santé de fer. La zone, le ciel. Ah, Adieu, chaud. Oh, oh, en Faites entre nous. a été oh. éliminé. Bien joué. Madre mía, loco. Oh. Merde. Oh non. C'est moi ça que ça tryhard de ouf. Il y a une team full tryhard sur Wam Ça va Allo Gros fils de pute Ah ouais Qu'est-ce qu'il t'a fait Mais qu'est-ce que tu branles A qui tu parles là Mais à toi Et moi je suis sur un duel, qu'est-ce que tu me racontes Mais je t'appelle depuis tout à l'heure Mais si T'étais en mute hein mais non, c'est toi qui étais en mute, sale chien Merci bébé Allô Merci. Mais là au frigo Merci. Gros fils de pute Ah oh ouais, qu'est-ce qu'il t'a fait Mais qu'est-ce que tu me rends À qui tu parles là Mais à toi Et moi je suis sur un duel, qu'est-ce que tu me racontes Mais je t'appelle depuis tout à l'heure Mais non, tu m'appelles pas. T'étais pas... en mute Mais si. hein Mais non, c'est toi qui étais en mute, sale chien T'es complètement défoncé mais non. Y'a y a du loot sur toi ou pas les tout Ouais ouais ouais. Je peux tomber dessus Ici, si vient... il vient. Y'en a qu'un, il, il est crack. Un dans la zone. Oh non y'en a un autre qui vient atterrir. A terre. Attends, il en manque ah. un Hélico derrière. C'est une blague. T'as vu, vu où est-ce qu'on était quand ils ah, ont ouais. foutu la frappe ah, C'est le cirque, frérot, ces frappes. Hein. Vas-y, cache-toi. Oh, il a le viseur à Norbi, frérot. Ils prennent des acides, ces, ces gens-là, gros. Comme les gens qui se mutent et qui s'en rendent pas compte. Mais j'étais pas ah, muté T'es mute, connard C'est toi qui étais muté, je voyais le petit cadenas sur ta bouche Pff, On n'en pourra plus d'extase. Quoi <rire> Comment J'ai rien dit, hein. Ah, salaud. Hmm. Putain, le chacal. Alors ça se passe avec... t'es j'ai tué Nord Elite, ça me rappelle NordVPN. Tu connais toi Ouais. Comment ça se passe Bon ça va. Je te pose 4 plaques par terre. Le fou. T'as entendu Ça a tiré à gauche. Euh ouais euh... C'est euh... euh... C'est de là où on vient. C'est quoi pour toi là-devant? Le hangar routé. Ok. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Je crois qu'il y a la team de tryhard qui nous arrive dans le dos. Effectivement, je me suis pris des belles balles de derrière. Je vais, je vais back, frérot. Tu veux que j'achète un loadout en plus Tant que j'ai de la thune Ou plutôt des drones Eh, hey, ça me va, va, bonne idée. Oh le petit bâtard. J'ai oublié de viser les pieds. Bonne régala de poulet Ah hein. oh, putain et mec il vient de se barrer avec le véhicule genre... Moi il y a un Uber qui est venu m'en ouais. livrer un. Hein. Oh non ah, je vais aller là-bas moi. En plus bon. j'ai plus mon capteur. Bouh Tiens un cadeau sac, amuse-toi. Moi, moi je suis 100% mort Il y a une team de 4 là, c'est... Euh... C'est des monstres oh, bah, voilà. euh, je sais pas pourquoi gros, mais je les sens pas J'arrive mon pote, j'arrive. On va les jouer ensemble. Ouais. T'as une ligne Oh merde t'as... Oh merde Inter. À ta gauche. il y y'a des fantômes. Hein. Bien toucher à gauche. Ah ouais bah, non mais laisse tomber là. Hein. Laisse tomber gros. J'arrive en renfort derrière eux. Ah non pas là. Euh, Vas-y j'arrive. Ah putain un redéploiement. Regarde, fais gaffe, c'est gros. Ils dans le pronade, Ennemis, les opérations, les opérations. Ok, j'en ai eu un. Ennemis, break. les infos Non. À part que je suis l'envoyé de la mort, frérot. Ils vont revenir, t'es au courant. Hein. Il y en a juste un qui est archi con. On va aller l'autre. Euh, Il a un, mon couteau Putain, tu m'as. Il est passé où mon couteau ah Non, non, je... c'est pas moi. Fais chier. Je sais pas où il est Qu Quoi Sac Quoi Y'a 100 personnes Oh les quoi Les gens étaient restés. Oh en bas les mecs. Ah bâtard, t'as choisi le bon endroit. Non non non ils sont en train de se réanimer. C'était de ton côté C'était de ton côté SAC T'as fait une connerie C'était au dessus de toi non, non. Ah bah si si Putain mais mec, oh euh, mais toi oh aussi tu ressens oh tu ressens une sorte d'excitation gros oh là là, mec. Mec, J'ai tout acheté tant pis, hein. si t'arrives à balancer un peu de thunes. Mmh, Pour tu de la thune. Ah ok. C'est bon, c'est derrière moi gros. Je vais passer par derrière. Il y a une team de 3 en face, j'aurai besoin de toi, c'est 3 roses. Remarque, j'ai un shotgun, je leur latte la gueule au 3. A l'intérieur. C'est bon frérot, je leur ai laté la gueule. Bande le à... Y'a des mecs qui viennent dire que tu shit sur mon live gros. <rire> Avec 15 kills les... Ils sont pas cons les mecs gros. Vas-y je... Demande-leur le clip s'il te plaît pour qu'on rigole. Si, qu'est-ce que tu vas faire Je les ai latés sur moi. Il en reste plus qu'un et j'éclaire le secteur. Ever. Let's go, frérot. Euh, go à droite, mec, de, boîte de mun, tout ça. Euh... Le est devant, il est appelé. Quoi Hein où, ouais, là, là, où Là où, où j'ai pingé euh, Contact Je plus à gauche. Il ah, bien vu. Y'a y a un garde Je viens okay. de capter un gars ici à 2 mètres. C'était pas un fantôme? Ah, ok, c'était pas un fantôme. Sac, full team de campeurs. Full, ouais, full, full, full team de campeurs ah ouais. juste devant moi, gros. Je t'attends, je suis allongé comme une Exactement. merde. Devant moi, devant moi. Lui? Ouais, ouais. Ils sont tous à l'intérieur en train d'attendre, frérot. Tu sais quelle technique on va faire? Ouais, vas-y, go faire la spéciale. Tu me dis quand t'es prêt et moi j'y vais. Go. Un knock. Je te mets une part au fond. Ça touche. Non. Ah il Il a au fond à droite ouais. J'ai joué chaud. Ah non mec, non, là dessus Tu l'as pas vu le mec derrière le comptoir. C'est même pas que je l'avais pas vu Je me des... fais push par une full team gros. Je veux rien, en bas. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Bien joué, je reviens. On a des est dans la zone de sécurité. 40 kills là, non euh, Je suis à 39. Il ah bah, du monde là, contact. Quarantième kill, frérot. De... Ouais. Un qui vient de sauter là, au-dessus là. Non, je suis mort, frère. Faut que tu me couvres. J'ai besoin de toi. Arrive. C'est bon. J'arrive à m'en sortir. C'est qui, qui t'a tué Je sais pas, ça n'est de la hauteur. Je sais pas te dire exactement. Je vais back. Je vais aller m'acheter une autoria. Ah Dis-moi quand t'as besoin d'un drone, je te le mets. Yes. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. monde frère genre tellement de monde je peux défendre Je suis mort frère. J'ai été... Ah oh, tu peux rien Je suis juste à côté. Merci sac. Oh t'es le boss. Oh mon dieu Tu l'as eu Tu l'as eu Euh je l'ai eu. No way Well play. Ok je suis à 42 kills t'es à 28 frère. C'est... <rire> C'est sur la hauteur beaucoup. Hein. Attention, le drone n'a plus de carburant. Attention, le drone n'a plus de carburant. Je suis mort, sac, encore. Putain, je l'ai raté à travers la porte. Hein. Putain, comment j'ai fait pour le rater ça ah, il s'est déplacé sur la gauche. Malin le lapin. Pour moi, c'est fini, frérot. Allez, ma poule. Allez, allez. Nice, nice, sac Dessus, sur on le approche. approche Nouvelle zone, de et identique Gaze avance Je Passe par la droite là, dans le gaz, tu vas être bien Oh nice Un ennemi atterrit dans la zone, surveillez le ciel Tu peux mourir. Hein. <rire> Merci. Ah. C'est pas Au top. On un au sol. Eh Il ne reste plus Bonne poule Oui, oui Oh mon gars, mais what the fuck wow, t'as de dégâts 15 000 44, et 15 Oh mon gars Oh wow, la game elle est tombée oh. Elle est tombée mon pote hein. Ah ouais Elle est tombée putain Oh là là <rire> mon gars Ah c'était bon ça On l'a gagné hein ah, On l'a gagné gros On a gagné. Et Lucien, l'a gagné Eh Lucien 82 quoi Gros j'ai passé la barre des 40 moi Ouais, j'ai failli faire pareil aussi là Ah ouais t'étais pas loin frérot hein Oh là là la la, mais quoi Mais quoi oui